Bonjour à tous, c'est Alex de la formation Be Wild and Free. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va discuter de 5 points importants au lancement de ton produit. Bien sûr, il y en a plus que ça. Est-ce que ce sont les principales? Pas nécessairement. Mais ce sont des étapes qui sont tous importantes. Et euh, reste à l'écoute pour euh, entendre le numéro 5. Je crois que ça va être un très bon conseil. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche sur la vidéo pour rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cœur t'en dit. Alors, euh, on y va! Aujourd'hui, on va parler de cinq points importants dans cette vidéo-là avant de lancer ton produit. Le premier, vérifier ton admissibilité. C'est assez large, je vais essayer de couvrir tout le sujet. La première chose, c'est que en tant que nouveau vendeur, tu vas être restreint euh, et tu ne pourras pas vendre dans certaines catégories. Il y a un protocole, une façon de faire pour que tu puisses... Euh, disons, être autorisé à vendre dans ces catégories-là, dans le gate euh, category, ce qu'on appelle, et ça se peut que malgré le fait que tu fasses une, une demande d'autorisation, tu sois refusé. Souvent, euh, j'en ai parlé dans une autre vidéo très récemment, tout ce qui touche à la peau, qu'il y a des batteries, tout ce qui comporte un risque pour le client, bien à ce moment-là, euh, Amazon sont un petit peu enclin à refuser une demande parce que tu es un nouveau vendeur, ils ne te connaissent pas, n'ont aucune historique, à moins que tu aies tous les papiers en main, c'est-à-dire brevet, trademark, ben à ce moment-là, tu vas favoriser ton adhésion à ces différentes catégories-là et ils vont te, probablement te laisser. Surtout si tu es une marque connue déjà du public et qu'Amazon reconnaît la viabilité euh, légitime de ton entreprise, ben à ce moment-là, ça va être encore euh, plus facile. Ce que je veux dire aussi par vérifier ton admissibilité, c'est que tu peux faire ce qu'on appelle deux choses. Un Ghost Shipping Plan et un Ghost Listing. Un Ghost Listing, c'est en fait un template, un gabarit que tu vas faire, de, un listing. Et quand tu en es pour sauvegarder et le publier en ligne, ça va te dire si oui ou non tu peux. Si tu peux, à ce moment-là, euh, parfait, tu vas pouvoir euh, commencer, continuer ta recherche plutôt auprès de ton fournisseur. Bien sûr, tu vas retirer le listing parce que tu n'as pas d'inventaire. Le Ghost Shipping Plan, c'est la même chose, c'est une étape qui est nécessaire. Pour savoir de plus, très important parce qu'il y a des restrictions depuis 2020 avec Amazon quant à la quantité que tu peux envoyer en entrepôt, surtout si tu es un nouveau vendeur, ça va être établi selon ton IPI, qui est comme un indice, de, une cote de crédit Amazon interne directement. Deuxième point, la recherche du brevet. La recherche du brevet en tant que tel peut être relativement fastidieuse. Il existe des professionnels, mais je comprends qu'en tant que nouveau entrepreneur ou tout simplement en tant qu'entrepreneur, on essaie de maximiser... Euh, notre rendement, minimiser les frais. Donc À ce moment-là, la recherche de brevet par un avocat, ben, c'est une dépense inutile, mais tu peux le faire toi-même, sauf que ça comporte des risques, tu n'as pas l'expertise qu'un avocat pourrait avoir dans ce cas-ci. La recherche du brevet aussi, c'est que si tu lances un produit et que ça fonctionne bien tôt ou tard, possiblement que c'est un brevet de, de publié, ben, tu peux te faire rattraper par la mauvaise recherche que tu as faite. Et est exposé à des poursuites. C'est pour ça que c'est important de bien faire ses recherches. Dans la, plupart des cas, je vais dire dans la plupart des cas, il y a toujours des fournisseurs qui sont malhonnêtes. Quand ils vendent le produit, souvent, ça va être libre de tout brevet. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'autorisation de le vendre. Par contre, d'un autre côté, c'est n'est pas nécessairement qu'ils sont mal intentionnés. C'est qu'en Chine, le brevet n'a pas son application. Donc, eux, de vendre ce produit-là, c'est tout à fait légal pour eux. Le point numéro 3 est étroitement relié avec le point numéro 2, c'est le trademark, la fameuse marque de commerce. Encore là, euh, si tu fais mal tes recherches et que tu lances te, ton produit, il n'y a personne qui va t'en empêcher. Mais tôt ou tard, si la compagnie qui a une marque de commerce similaire à la tienne le découvre, tu peux t'exposer à une poursuite. Et le but, c'est en faisant la, la recherche de la bonne façon par un professionnel ou par toi-même, à ce moment-là, c'est d'éviter de d'exposer et d'avoir aussi une certaine tranquillité d'esprit. Mais ça revient au point numéro 2 c'est qu'en début euh, de compagnie, bien, on cherche toujours à minimiser les dépenses, maximiser le rendement, mais il existe des très, très bonnes façons de faire pour faire des bonnes recherches et ça, on l'apprend un petit peu sans détail dans notre formation. Point numéro 4 c'est une étape très, très, très importante. Tu dois maîtriser cette étape, c'est tout simplement la campagne Paperclip. Comment faire une bonne campagne publicitaire et tu n'as pas besoin d'aller chercher un freelance, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller chercher un, une agence marketing pour faire du marketing ou plutôt publiciser ton produit de l'avant avec Amazon. C'est 10 fois plus simple. La preuve, c'est que même moi, je comprends et je ne suis pas doué là-dedans. C'est beaucoup plus simple que Facebook peut L'algorithme d'Amazon travaille réellement pour toi parce qu'ils veulent que tu vendes des produits. Ils veulent que tu reviennes sur le, leur site et que tu publicises d'autres produits. Alors, le but d'Amazon, c'est tout simplement d'aller prendre une balade avec toi. J'imagine ça en ce moment dans ma tête comme ça. Puis vous marchez main dans la main euh, tous les deux vers la route du succès en faisant euh, de l'argent. Amazon est une compagnie en soi, tu es une compagnie en soi et vous êtes partenaire pour aller chercher le maximum de clients et dans ton cas le maximum de rendement par rapport à ta marge de profit sur ton produit. Il existe deux campagnes, je ne rentre pas en détail dans cette vidéo-là parce que c'est euh, assez complexe et ça demande un petit peu plus d'attention et chaque euh, vidéo est quand même relativement longue. Il s'agit d'une campagne automatique et une, une campagne manuelle. Il existe donc deux sortes de, deux, pas quatre, deux sortes de euh, campagnes différentes. Il existe aussi différentes approches, campagne soft, campagne agressive. Pour nous, euh, on adore faire une campagne agressive. Ça demande un petit peu plus de fonds au début, mais on va rapidement euh, retourner euh, retrouver un investissement sur notre capital de départ parce qu'on va se retrouver rapidement, encore une fois, sur euh, les premières pages. Et ça, c'est important parce qu'on va aller chercher des ventes organiques. Une vente organique, qu'est-ce que c'est C'est une vente que le client voit tout simplement ton produit et clique dessus sans que ton annonce soit sponsorisée, autrement dit qu'il y ait une publicité reliée à cette annonce-là. Le point numéro 5 est super important. Euh, J'ai fait une vidéo, je crois, de 10-15 minutes entièrement sur le sujet. C'est faire de la publicité gratuite. Souvent, trop souvent, les gens oublient d'aller chercher des atouts, des outils pour faire de la publicité gratuite. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que je veux dire plutôt par la publicité gratuite? Facebook. Instagram, Pinterest, TikTok, Twitter, euh, Myspace, je ne sais même pas si ça existe encore, mais bref, tous les réseaux sociaux sont gratuits, publicisés selon le type de euh, réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, vous allez peut-être plus publier des photos, euh, TikTok, ça va être plus des vidéos à caractère humoristique, vous pouvez humor présenter plutôt de façon humoristique votre produit, euh, ça fonctionne très, très, très, très bien, il y a certains de nos étudiants qui le font, et euh, l'algorithme de, fait, de euh, TikTok, plutôt, est très, très, très bon. Et vous allez avoir énormément de views. Ça, c'est une belle publicité gratuite. Facebook, abonnez-vous à 10, 15, 20 s'il faut. Euh, groupe gratuit. Que ce soit si vous vendez des produits de jeunes bébés, abonnez-vous à des, des groupes de mamans et parlez-en. Laissez parler votre cœur. Dites, j'ai lancé un nouveau produit et euh, j'aimerais que certaines personnes le testent. Vous pouvez envoyer des, des échantillons gratuits, mais en leur faisant passer une commande par Amazon. À ce moment-là, ça va être une façon organique d'aller chercher une vente, malgré que vous allez débourser au précoce euh, le prix de votre produit. Faites attention, il y a une façon de faire. Vous vendez des pièces automobiles ou des accessoires plutôt automobiles. Abonnez-vous à des groupes euh, que la passion, c'est l'automobile. Parlez de votre produit, demandez à ce qu'on... Euh, est-ce qu'on l'achète, qu'on le teste, euh, offrez des rabais euh, via euh, Jungle Scout ou ElianTen, Il y a des euh, outils qui sont reliés à ces logiciels-là, okay, que vous pouvez mettre de l'avant euh, certains rabais. Ça peut être intéressant au moins pour débuter et ça vous fait quand même de la publicité gratuite. Si un groupe possède 10 000 membres et vous mettez de l'avant votre produit, disons que 10 des membres qui sont connectés pendant la semaine voient votre annonce ça fait quand même 1000 personnes, 1000 personnes qui ont vu votre produit. Sur ces 1000 personnes-là, il suffit que 3-4 personnes vous achètent votre produit et ça va vous avoir coûté 0$ de publicité. Fait que voilà pour les 5 points euh, rapidement. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions ou euh, encore des commentaires, n'hésite pas euh, sous l'onglet de la vidéo. Et je te dis euh, ciao! À la prochaine vidéo!